Vous pouvez vous mais tout ça mon a dit contrairement à la sans saint joux barbecue tu l'appli et puis gagnent tout escampilote chef gang qui était connant visage aujourd'hui c'est une question un plus mon a posé qui ça dans vidéo ça ou bien avec photo ça qu'on publie sur internet là chef gang izo de dévoiler vraie identité avec population haïtienne non et surtout le monde entier mais question surtout après aller plus loin monde qui fait connait c'est capable moment il y a l'autre qui dit tout est-ce que c'est pas gouvernement Ariel là en connivance avec Bandio qui décide de mettre à mais nous mêmes nous pas confirmer rien dans ce qu'a dit mais tout simplement nous là pour nous présenter et puis faire entendre toutes nouvelles yo en détail et puis gagnez tout yo machine pay yo machine fresco qui va dire la vie yo, ba bal, exam, sa bouke, e sakinyan, we, en bas balle négazam ça va passer dans son coin des bouquets et images vraiment triste nous voyons dans ce qui a toujours dossier insécurité. de Yo, tentative kidnapping mettez 3-4 monde en difficulté. Deux machines étaient en position pour porter victime yo. Allez. Jeudi, c'est 17 mars 2023. Mes nouvelles-là, nan bon Qui Qui Qu'il aime dire ou supposer si ça ou connecter gros réseau. Nous sommes sur Fiat 83. Merci pour le support et la contribution depuis le commencement jusqu'à jeudi. Jeudi, continuez à abonner ensemble avec à Toutes nouvelles, C'est beaucoup lié à là. Sous Chanel Paola. informations extensées après deminer actualité et nous pouvons et bien donc et bien un le monde qui a parlé de iso iso et bien je ne dis dire et bien iso lui-même et bien sous continue et sous compte et et sous compte lui connecter mon Ariel Olivier et Santaire et masquage que nous pouvons regarder et bien donc et bien un petit monde qui a parlé depuis de réalisation gouvernement donc Ariel Henri et avec avocat peplat un ministre fait pendant des années Yon, yon année passé, nous fait l'homme sans jour, repie les kagouls, comme si on dit Deuxième année, ont fait ISO, repie les kagouls. Tellement, bon, senti sent à l'aise, yon pour voir. bien, on garde l'image de bandits ça yon. Et bon, Babé, tout le monde connaît, que Babé, tout le monde connaît, il y a toujours quitté l'image, parce que tout le monde connaît, il était policier et eh bien, parce que bien monde qui connaît Iso avec la sans de... et bien, je ne veux dire, il n'a plus année. et dans en première année, et bien, monsieur lui-même, il était Kagouli, et bien, je ne veux dire, c'est Iso, et qui lui-même, en regardant ces deux beaux et bandits, ça il y a même qui s'en après dominer l'actualité, et bien, au niveau des gouttes gagnants, nous connaissons que il y a 10 beaux et gouttes dans le pays, et bien, date que nous-mêmes, en bataille, tout le monde est en bataille, et bien, il y a beaucoup, j'aime tout, il y a beaucoup de gens qui ont et nous connaissons que vous, chef, vous avez toujours à vivre c'est l'opposition toujours à tomber, vous avez toujours à mourir. Et bien, j'en ai eu un peu de là. Juste un seconde, mesdames et messieurs, je bah, bien ai eu un peu de temps tout bien, eh, oui, et ]Uh? par nous, ils mm. ont toujours à cacher les <rik> filles. Et bien là, mesdames et messieurs, mais et messieurs, ça c'est officiel, pas de montage, pas de camouflage. Eh bien, c'est Iso, ça nous tendez, qui fait la pluie. Et le mauvais temps en Haïti, c'est M. N'a là. Ou a pas gardé petit garçon, bel petit garçon, et bien qui décide, qui affiche, qui, qui claire pour faire le mal. Les mêmes disent que les moun, qui travaillé pour les sifè, dans la musique, c'est ça le dit. Eh bien, et Salomon, soit pas ajouté. Qui ça qui fait que Jodia là, Iso, pendant des années, te toujours mettre masse, et bien tout à coup, le retirer masse là. Et puis nous toujours dit, pas de hasard. Son, monsieur Sonmonou, il a dit tout sauf de mais c'est pas un crétin. Et qui s'est fait, selon vous-même, mesdames et messieurs, que ISO subitement décidé de retirer Masté Est-ce que finalement, c'est parce qu'il connaît le pape capable de le programme pour Biden non? Ou, monsieur Ferréziation, est-ce que c'est Joule qui arrivait Est-ce que c'était un Joule qui arrivait, mesdames et messieurs Qui s'est fait subitement, ISO, décider de retirer Masté Salope, comment on voit ça quand nous en courons et quand on a vu tellement de gens nous parle pour la paix, mais je me demande toujours les négociateurs mettent des masques non plus qu'ils parce que là où c'est mis le pouvoir où c'est allé le pouvoir on est là Moi me demande toujours imaginer comment fait à rien lui non impliquer notre dossier président présidentiel mais assassinant président vont arriver avec des masques. Mais est-ce que c'est pas là, y a qui dit ils ont tout? Bon, la vidéo de chez les DM, comment, même pas mettre des masques, Eh, je dire, moi, je ils ont vivé, parce okay? et par bah, rapport par rapport gouvernement là, ils vont ils ont mourir, mais ils ont confronté. Ils ont été mal dire, ils disent tout, ils veulent dire ça. Ils ont dit, là, mais là, c'est pour voir, c'est, c'est, c'est même les femmes qui ont dit « Je peux y aller », la police, même AVM, même le Premier ministre, AVM, et bien, je veux dire là, par rapport avec ça, ou vous avez dit, je veux dire, ils ont pour démontrer ça. Ils ont pour trouver, je veux dire, que le pouvoir si qui est là, c'est le pouvoir, comme supporter. Et bien, je veux dire, moi, c'est toujours un petit si problème, même, c'est que, si vous avez dit, Ariel Henry, dans toute la oui, de tout République, en tant que monde, qui est en train d'assassiner l'assassinant, président, et bien, où est Ariel oui, Henry et pour ils ont un Bon, je veux dire, quitte de tout mais ils ont même ils même sort à Ariel Henry. Ariel a vu et même nous Ariel n'a pas impliqué notre président, que nous rapport de médias, et ils a participé, et je veux dire, ils ont même impliqué dans un de qui fait un massacre, qui n'a pas de en temps. Et ouais, je veux dire, ils ont montré que les les hauts pouvoirs, et les pouvoirs, et bien, Jodhana, pas et ils ont retiré avec les qui les les petits, et les petits, les les petits, les les petits, les les petits, les les petits, et les petits, les les petits, les les petits, les les les les les des villages, mais nous combien fois attaqué village. Nous 17 mois, et pour l'LBA, nous combien de temps nous de village. ils ont fait, ils ont ils ont ils ont dit, ils ils ont ils ont dit, on ont ils ont dit, ils ont ils ont parce qu'ils et va tellement pouvoir. Madame Lalim compte en tout Là où Pendant que Pendant que nous Madame là, tout le tout le passé, où est là le passé, où est tout le le passé, le ils ont soleil. Tout qu'ils ont on sait que gars 25 ans, où elles les on passe en Ça veut dire ça madame Mais, madame, ça, elle, madame on va dire, madame on madame on dit elle on va faire on va dire, on va pendant que lutter qui là nous avons SOS qui a peine dans cela et semblait-il que une tentative de kidnapping fait à l'instant même et nous gagne un audio côté que vous voyez pour nous là et nous avons invite autant à l'instant même ça a peine arrivé que amis pour nous on monde qui pourrait arriver avec deux machines et on en ville, direction petit en ville. Malgré qu'on n'a pas route, mais qui monte qui peut arriver. Mais passer, mais qui peut venir. Et machine pour Qui arriver? deux machines. Et en direction en Malgré pas route, voilà, voilà. Donc, je vous entends là. C'est M. Gansaro qui prend direction de qui est à Stadeo. Et pour l'instant, nous entendons entends de Oui, Salomon, on est avancé. Et vraiment. Bon, nous tous nous avons dit question et est-ce que ça? va vous Oui, de dire, vous pouvez nous dire, Mme Dalim, très bien, Mme Nalim dit que la formation de la communauté nationale là, pas un passé pour lutter contre le gang qui vient de plus de C'est chef de l'Union, au hier mercredi, Washington. L'autre fois, une intervention forte étrangère en Haïti. C'est bien. Il dit, toute pour la a assez pour de vous avez fait, vous avez organisé là. L'histoire vous organisé, ça devient, les ressources les pour de la la la Il va assez pour violence et pour lutter violence. Il est plus de Bon, si pas je dire qui est, je vous dire là. Je de là, c'est là. Parce que les Parce que aliments des y ou pour Le code y pas assez. ça qu'on est là, littéralement qu'on est doux, ça là. Même C'est une question de intervention. De... Bon, Madame la tout normal. Je l'air de mon pays. j'ai le Avec c'est tout normal vous qui s'est carrément allé là? Mais, si on dit matériel, il va gagner. Si on est dans le c'est tout normal ou pas Je dirais, les gens, avec question gagnant, comment, mais comment, et la barre. La même courante est réalité. Enfin, la a même qui fait des cas. Mais, alors, on a bon. On a bon. On a bien les balais. Il y a une question éminiprofète. Mille justice. Il n'y pas de fort, mais pas de il y a des dit les nous sommes tous les C'est pour que c'est les moi je ne moi-même, je ne je Moi-même, nous sommes face à une guerre. Eh bien, nous sommes tous les deux. Nous sommes deux. Nous sommes Nous les là. Il ne a pas de demande d'action militaire au gouvernement, mais il va demander à faire l'occupation, mais il n'y plus besoin d'une assistance militaire au gouvernement. Il n'y pas là, ben, il était là. Et puis il faire, en tant que ministre de la justice, vous savez, vous avez fait le Vincent, vous avez le qui est toujours le Moïse. Et puis il dire, les financeurs des gangs sont connus. Les financeurs qui financent les gangs, nous connaissons, nous connaissons et nous connaissons son ministre il a dit ça pour paraguasson ça veut dire ou elle entre dans quatre dénonciations lui dit c'est c'est des réseaux de campagne politique c'est lesquels fait politique un de et les dans secteur affaire qui a financé ganyo et qui déjà sanctionné et il y a l'autre qui va sanctionner comme qu'on est là pour ça pour qu'on utilise la justice au lieu de ta capable mettre à public en mouvement pour arrêter pour lui dire les financiers les finances et les sont connues. Elle dit que des finances et Ils connaissent Si ils connaissent ou des hommes politiques, et des hommes d'affaires, ils ne connaissent eux, ils Ça, ne pas bien, « vous ne pas Je ça. dit, « C'est pouvoir même. » Les victimes de pouvoir même, qui ont utilisé ce là et ils ont des hommes politiques. Et s'ils veulent se pas pour voir, ils ont mis les victimes, ils ont posé action. Comme ils ont mis les hommes en barre, comme ils ont mis les hommes en barre, comme ils ont mis des hommes en barre, comme ils ont mis les hommes en barre, comme ils ne sont pas caracés, et bien, Mme Émile Prophet, ils ont dénoncé, ils ont hommes politiques, et ils ont dénoncé hommes secteurs privés. Maintenant, qu'est-ce que ça le gars, ils ont deux parties. Ils Ils ont des pouvoirs. Ils ont des pouvoirs. Ils ont des pouvoirs. Ils ont des pouvoirs. Ils ont des pouvoirs. Ils yo, yo, yo, Ils yo, des des pouvoirs. Ils des pouvoirs. Ils ont des Ils des pouvoirs. Ils ont des Les Ils Ils ont des en garde des pouvoirs. Les ont des Ils ont des pouvoirs. garde des pouvoirs. Ils ont des pouvoirs. Ils gens qui les gens. Et madame la a parlé avec le pouvoir là. Puisqu'il comme gens qui là. Et bien, pouvoir c'est une fonction de nous qui là. A monde qui Ah, on bien, Vous là, comme il pas existe, il a lui dit, faut tout le monde tout le monde Façon ici, mais qui plan pouvoir à préparer pour là. je ne sais pas pour comme pas a ça nous là. Comme nous avons comme qui nous met et je et nous avons fait justice, ou bien pour poser ou ou et vous comprenez pourquoi malade vous vivez là, là bas sur Angoë. bien, vous avez dénoncé. Soit le dénoncer, vous savez que madame ministre vous fait, vous avez fait payer en un cadeau, vous avez démissionné, Et vous, tout le reste adéon, même les gens d'Aouzou, vous avez financé Ganjo, nous reconnaissons, nous où on et même parlé. C'est des gens qui sanctionnés. Et vous, ils plus de pouvoir sanctionné. Et vous dit quoi vous étiez sanctionné encore. Ça veut dire vous savez ministre de la Justice lui-même fait appel à la population à l'égenocide et pouvoir à Ah, moi, même tout ça, c'est pas, Wolfram. Parce que le ministre n'y ou pas qu'il dénoncer dénoncé gang et à qui il soit fait alliance soit faire alliance avec Ariel. C'est comme si il ou Diabla ou l'entrée a l'entré combat avec Diabla. Diabla, bonjour, sans te comprendre. C'est simple. J'en dis, c'est pour le retirer le dans ça et puis, il a Bon, c'est qui par Ariel là, qui déjet tout le bagage ça l'Isaïe est A qui il soit là?